Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi C'est censé durer combien de temps, une pause Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait une onze qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Je fais du chauffage au sol. Oh, dis donc ça ah oui, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse Foutez-moi la paix, merde. Oh, J'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je l'avais pas vu venir, celle-là. Pourtant, ça fait trois mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur, et surtout, la chenille. Ah, non. Non, non, non, c'est une machine à broyer les orgueils. Ah, ah, ah, si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver ce disco. Pardon, euh, mais. C'est vraiment ça, marre non. de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Calmez-vous Tu vas pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable en fait. C'est une excellente ah, Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il y a tellement de choses à dire. Ah, putain, merde, pardon Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard. Putain, mais tu vas me lâcher, oui Et en fait, je crois qu'il est jamais trop tard. Et c'est cadeau Si se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie ensemble. Ok, ok. okay. okay. <rires> <rires>